Yeah, what's up, nigga? Ok vous avez compris on est avec l'américain Amidou Mir On est au BMX Club de Gerza c'est juste à côté de Clermont-Ferrand On est là pour tester un truc exceptionnel Une première mondiale certainement les premiers pneus prototype Michelin pour le BMX Donc on va vous dire un petit peu plus tout à l'heure Là on va se lancer quelques défis avec Amidou Bon ça va mon gars Good you Donc c'est sa piste c'est son training spot, Ok c'est ici qu'il s'entraîne tous les jours En plus spécialement team Pédale plate Il a mis ses pédales plates pour tu vois être euh, équitable on va dire. J'avais défié le champion du monde il y a quelques mois. Ouais. Est-ce que bien, tu bien, penses bien, que tu vas pouvoir faire mieux Étant donné que c'est le champion du monde, mais bon, vous savez, on est champion du monde que sur une course et... ça. Ah, Je non, pense que je vais être mieux que lui. Ouais. Je crois que t'as un petit secret, c'est les cours. Normalement, ça va plus vite. Exactement. On va s'équiper et on va attaquer la première ligne. On va faire des petits sauts pour s'échauffer. En plus, on a une belle piste en pavé. Du coup, on va faire saut première et saut. Là, il y a une trip step-up. Amidou, c'est mon coach aujourd'hui. Donc, je vais devoir faire exactement ce qu'il me dit. Il se prépare pour les Jeux Olympiques. Donc, on va suivre notre coach Amidou. Là, Qu'est-ce que tu as envie de faire sur la première Le premier saut, on va commencer, le on va commencer par ouais. le premier saut Tranquille, le premier saut, c'est parti Bien, je me suis mis trop long sur la première du coup j'ai merdé la dernière je vais me le refaire une fois en plus c'est vraiment la première fois que je roule sur des pavés je prends vraiment du speed et c'est vraiment cool je me le refais juste une fois tu peux te mettre sur la dernière tête. être je vais lui demander qu'il nous fasse un petit saut stylé à midou en même temps ouais Là on avait fait double et petite à la fin. Ouais, du coup on là on va faire l'inverse. On va toujours sauter la truc au bout. Ouais. Et petite variante sur la truc avant, c'est faire un cabré devant, sauter la deuxième partie, et après on va pédaler et essayer de sauter la truc au bout. On Ceux qui n'ont pas ça. compris, vous allez voir si ça change. Allez, deuxième variante. Du coup, on a réussi la deuxième variante. Il va nous proposer la troisième. On va aller le voir. Parce que là, il va commencer à s'exciter un petit peu. Tu utiliserais quelle technique en compétition La plus rapide, la mieux, je pense. La plus rapide sur, euh, sur ce genre de piste, ouais. sur ce genre de première boss. Moi, je pense que le cabré avant fait prendre beaucoup plus de vitesse que si on faisait saut la première partie avant. Parce que t'as as ressenti Moi, je suis arrivé mieux sur la sur la triple là-bas. Ouais, là ouais, je pense qu'on est mieux avant. avant. Ouais. Cabret, et tu pousses plus en fait. Ouais, exactement. Parce que le saut c'est tellement précis. Si tu le rates, tu perds tous les noms, euh, Exactement, forcément. Donc, euh, troisième euh, petit défi. Troisième. Petit défi, euh, on va passer direct euh, au level supérieur. Okay. On va faire. Euh, okay. T'en as les pneus de compète maintenant, c'est bon. Comment on a les pneus de compète Michelin avec ça roule tout seul On va faire pédaler jusqu'à la jusqu'à la première bosse. Tu fais le passage que tu veux. Donc l'enrouler du coup j'irai plus vite, je pense. Donc ouais. l'enrouler ou le cabré, tout dépend. Ok. À toi de choisir ton, ton passage le plus rapide. Ouais. Et après, sans pédaler, et essayer de sauter au bout. Faut sauter là-bas Faut sauter là-bas au bout, ouais. Vas-y, je t'en prie. On Pas sûr de moi pour ça là hein. J'avais l'impression de tout donner en pédalant déjà pour sauter. Là, il va falloir que tu pousses beaucoup. Ouais, je pense. Rider's right, ready. What's the gate. <muché> ah ouais, ouais. Il a tout enroulé en fait. Il a jamais sauté sur les premières. Je vais reprendre la même. quoi En fait j'étais tellement concentré sur pomper dans le... On est là, ouais. que du coup bah, c'est passé nickel là quoi. C'est ce que je leur ai dit, j'ai dit ah il a changé la technique. Du coup ça c'est peut-être la meilleure technique en fait jamais sauté, Exactement sur ce genre de boss quoi. Ouais. Du coup aujourd'hui on est aussi là pour tester justement le prototype de pneus Michelin sur du BMX Rice C'est une toute première C'est un prototype Alors on a deux pneus différents entre Amidou et moi Moi j'ai un pneu qui est cramponné Là si vous voyez il y a des crampons vraiment de partout Que ce soit dessus sur les flancs Là il y en a de partout Alors que toi t'as un pneu bon bah, qui a servi hein, du coup qui est là servi. pour tester hein. Ouais c'est normal vois quasiment lisse ouais. au milieu C'est vraiment pour les pistes comme celle-ci par exemple avec des pavés où ouais. c'est un peu en dur avec les virages en poudre en pavé ouais, c'est un peu, peu le pneu moderne on va dire ouais, et ça c'est avec... plus le pneu un peu Terrain, on va dire -ce et Exactement Exactement, terre, ouais. exactement ouais. Et c'est euh... quoi qui va faire la différence entre ce pneu que ça a développé Et un pneu d'une autre marque euh, lambda La différence c'est que les J'tins sont les premiers à faire des, des, des pneus tubeless Ah ouais t'es en tubeless là un tubeless pour le BMX C'est ah ouais. à dire sans chambre à C'est à dire on gagne beaucoup plus de légèreté Plus de vitesse Et vraiment une meilleure maniabilité par exemple dans les virages Parce que les, les pneus réagissent beaucoup mieux, se déforment mieux Et ça je pense que ça fait une grosse grosse grosse différence ouais, Moi je l'ai vu, je l'ai senti Avec des tests et Exactement on a ah. fait des tests, on a fait des chronos et... Ah. Ah ouais. Tous les ont changé quoi. Alors, il est pas dans le commerce. Essayez pas de le trouver, vous le trouverez pas encore. Amidou il est en train de finaliser les tests. Il y aura peut-être les deux modèles. Celui-là c'est le bloc. Pourquoi ouais. Il va s'appeler comme ça. Ouais. Et celui-là, on lui a pas trouvé de nom. Il a pas encore trouvé de nom. Voilà. C est c est c est on sait fond. pas encore. Nous on a envie de mettre Mir Replica, tu vois, en son hommage. Enfin, en plus il y a l'équipe Michelin Regardez qui est derrière. Alors, on va faire un petit focus Ils sont là. Et et est... Il Tous les gars du marketing qui sont là, mais marquez dans les commentaires, trouvez un nom pour ce pneu, voilà. Euh, à vous de... de choisir. Et normalement, tout va bien. On verra ce pneu-là pour les Jeux Olympiques. Et si normalement tout va bien, on verra Amidou. Avec ce pneu au Jeu à Tokyo 2020. En tout cas je l'espère je croise les doigts On croise les doigts pour lui, suivez le en tout cas sur les réseaux sociaux Instagram, Youtube ta ou pas Non j'ai pas le non. Chaîne Youtube non Voilà mettez dans les commentaires aussi qu'il nous crée une petite chaîne Youtube avec des tutos BMX là il va se lancer là je le sens Et puis voilà bah allez on repart sur un nouveau défi Et je crois que c'est un défi qui est bien compliqué aussi Deuxième ligne, enchaînement de boss On va essayer de faire, bah de tout sauter Tout simplement on va essayer de tout sauter jusqu'à la fin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 Par contre avec te voir, il y a une petite ligne de dirt à côté Est-ce que tu peux me la faire avec un petit peu de style Voir si un BMX euh, racer qui va avoir un peu de style euh, Faire des bosses de dirt Je peux ouais, je peux Avec du style je sais pas mais je vais faire de mon mieux Est-ce que le pneu Michelin est bon pour aussi le dirt On va voir Ah Ah Ah Ah, ah. pas fait pour T'es pas vrai. fait pour mais après il sait s'adapter à tout, toute situation hein. Allez, go le dirt Tour, je te ah, montre la voie. Ah ouais, non, tu peux pas ah, t'essayes, hein? <rire> Sérieux? Non, je vais mourir, moi. Franchement, moi, je possible. sais pas du tout faire. Alors, euh... C'est pas faire en cloche? Ouais, je sais pas faire la cloche. Je sais une fois, mais si c'est moche, on restera là. Ouais. Et après, moi, je veux faire le défi troisième ligne tout, tout en main. manual. Déjà, j'ai un frein à disque maintenant. Donc, pour le défi manual, on va être pas mal. Normalement, pas on dit mais si t'es un, bon, un vrai gars, tu freines pas. Ouais, mais bon, t'es un vrai gars, tu freines ouais, pas. Mais quand tu roules, la fin, mais pas quand tu fais des manuals, Très longtemps, quoi, elle obligé. Il faut savoir tirer en hauteur mais aussi devant, et ça c'est assez compliqué, donc c'est qu'avec l'expérience que à force de faire, de faire, de faire. C'est la première fois que je le fais, il n'y a pas d'expérience, c'est génial, là, allez Là je me fais la petite là-bas, la petite ici, et si je fais celle-là, ça serait déjà pas mal pour moi. Regarde, il rigole Ouais, je l'ai un peu raté. Attends, je la refais. Ils sont morts de rire là-bas. J'ai fait un vieux poney dégueulasse. Faut apprendre. On hey voit la mort ou. C'est euh... bon, il m'a validé mon petit saut là. Compris la cloche. Du coup, je crois que je vais m'emballer. Je vais faire toute la ligne. J'essaye. On n'a pas assez de quota de chute dans cette vidéo. Il m'a demandé de faire toute la ligne. Le salaud. la mort là bas je suis arrivé comme ça sur le plat j'ai cru j'allais faire le vieux truc du BMXR quoi trop long comme ça déraché de l'avant moi je suis content allez joli c'est validé pour moi c'est validé pour toi c'est validé pour moi coach je amidou pensais, je pensais même pas qu'il allait faire toute la ligne moi non aujourd'hui <rire> non plus aujourd on apprend vite et bah allez on part sur le défi manual troisième ligne on essaye de faire bah, toute la ligne si ouais en tout cas le plus loin possible ouais exactement allez let's go Là on se rend pas compte dans la vidéo Peut-être que tu le vois Les arbres là-haut regarde Tu les vois bouger ouais. Allez on va y arriver facile. Non Non mais Oh là là Oh là là, oh là, là. Ah ah ah Putain T'as ah. proche Ouais t'avais moi ah Ouais Ils auraient dû choisir toi pour tester les pneus Mais hein. ouais, ouais. Pas... A few moments later Allez Là Là Là Oh yes Wouh Je garde le garde contre contrat <rire> Lourd Franchement c'est stylé avec le vent mais en fait la longueur elle est super longue. Sous le contrat. Quelque soit le contrat. Il <rire> garde ton nom. Ça que si, si j'ai commencé un coup avant moi, si j'arrive maintenant... Ah Ah Ça se renégocie Aïe Aïe aïe aïe Allez. Yeah. Ah Dommage je suis énervé, je suis genre je suis, suis, suis blasé mais je suis content ah. <rire> Je reste le patron en même temps hein On va pas demander à un débutant de fêter des pneus Ils ont bien choisi ça va Dans mes défis BMX il y a un petit rituel C'est la course On fait un tour de piste Toi t'as le droit de pédaler Moi j'ai le droit de pédaler et on voit qui c'est qui gagne Ok et eh bah ben, let's go alors c'est parti A votre avis sans regarder la vidéo Vous en pensez quoi les sondages Amidou ou moi qui va gagner la course C'est mat on va se faire un départ en pédalant tous les deux on voit sortie de, sorti de grille qui c'est qui va le plus vite Bon je pense à Midou mais surtout pour montrer La puissance entre nous deux je pense qu'il devrait mettre euh, quelques mètres on va voir C'est pour hein. cette raison là que je lui ai demandé de pas pédaler Sortie de grille il m'a mis 2 mètres déjà T'es encore dans la grille t'étais déjà là Allez c'est le moment de la course on remonte la grille Team Michelin qui va gagner allez good luck c'est le sport good luck, man. attention, <laughs> attention. <rire> j'ai failli m'en mettre une quand j'ai vu que j'ai raté les deux sauts là bas. J'ai dit à la deuxième ligne, j'ai dit je suis mort. T'as partout puis je t'ai vais arriver. Michelin, notre sponsor, on va te suivre à Midou pour voir quand c'est que ça va sortir ce pneu Bien sûr Donc donnez lui un petit nom, c'est votre objectif maintenant Proposez à Michelin le nom de, du pneu d'Amidou Et je vous dis à lundi 18h comme d'habitude Pensez à vous abonner Bye tout, ciao. tout le monde, ciao, ciao ciao Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur oreillard.fr À la semaine prochaine, ciao